Des cadres impliqués dans le trafic international de voitures. La Mamra écrit à un enfant américain, mais ignore les enfants à Raga algériens. Darmanin hausse le ton contre les autorités algériennes. Diaspora algérienne au Maroc, vers un rapatriement imminent. Des cadres impliqués dans le trafic international de voitures. Les services de gendarmerie nationale sont parvenus à démanteler un réseau criminel spécialisé dans le trafic international de voitures volées en Europe et leur acheminement vers l'Algérie, et à arrêter le principal suspect de cette affaire et ses acolytes, qui sont des cadres au port d'Alger et de Skikda, a indiqué mercredi un communiqué du même corps sécuritaire. Les membres de ce réseau, faisaient entrer en Algérie des voitures de luxe volées dans des pays européens, via les ports de Skikda et d'Alger, après falsification de leur numéro de série et de leur dossier de base avec la complicité de cadres port de Skikda et d'Alger a expliqué la même source le principal suspect un binational a été arrêté à Bouchegouf Guelma à bord d'un 4x4 de gamme objet d'une enquête d'Interpol les enquêtes ont également permis la saisie de quatre autres voitures de luxe qui avaient été volées auparavant en Italie aux Pays-Bas et en France et étaient recherchées elles ont été introduites dans le territoire national de la même manière, et deux cadres ont été arrêtés au port d'Alger et un cadre au port de Skigda. Les mis en cause ont été présentés devant le tribunal de Bouchegouf, qui a ordonné leur mise sous mandat de dépôt dans l'établissement pénitentiaire de Bouchegouf. La Mamra écrit à un enfant américain, mais ignore les enfants araga algériens qui affrontent la mort en Méditerranée. L'attitude du chef de la diplomatie algérienne, Ramtan Lamamra, intrigue et soulève de nombreuses interrogations sur les véritables intentions, ou la marge de manœuvre réelle, de celui qui est en ce moment l'un des plus emblématiques dirigeants du régime algérien. Doté d'une expérience internationale avérée, respecté par ses pairs et disposant d'un carnet d'adresses prestigieux, Ramtan Lamamra a effectivement énormément déçu après avoir suscité un énorme espoir lors de son retour au gouvernement au début du mois de juillet 2021. Et pour cause, la Mamra est en train d'ignorer totalement, voire occulter avec beaucoup de mépris, les souffrances endurées par les Aragas algériens, dont certains ont péri en haute mer, après avoir tenté une malheureuse traversée dans l'espoir de rallier l'Espagne. Depuis la mi-septembre, il ne se passe pas un seul jour sans que des dizaines, voire des centaines de migrants algériens ne débarquent sur les côtes espagnoles. Beaucoup de ces migrants périssent, disparaissent à bord d'embarcations de fortune qui ont chaviré ou parti à la dérive au large de cette Méditerranée qui se transforme en un immense cimetière pour de très nombreux Algériens, en quête de nouvelles espérances. Femmes enceintes, personnes handicapées famille entière s'élance dans ces embarcations pour fuir l'Algérie et partir à la conquête de nouveaux horizons. L'aventure peut tourner au cauchemar. Fort heureusement, les unités d'intervention des gardes-côtes espagnoles sont très bien équipées et bien préparées pour éviter le pire. Hier mercredi matin. Des sauveteurs espagnols ont secouru sept aragas algériens dont deux femmes accompagnées par trois enfants qui tentaient d'escalader une falaise pour tromper la vigilance des gardes-côtes espagnols et fouler enfin cet Eldorado européen tant rêvé. Cette scène horrible s'est déroulée près de Carbonera, une localité de la province d'Almeria à l'extrême sud de l'Espagne, l'un des points de débarquement, des aragas algériens. Ne pouvant plus poursuivre leur escalade, les femmes et enfants risquaient de mourir tragiquement dans le sillage d'une chute vertigineuse. Des sauveteurs espagnols épaulés par des plaisanciers bénévoles ont pu ainsi les récupérer sains et saufs en les extirpant de cette falaise périlleuse. Ces aragas algériens ont été ensuite transférés vers le port d'Almeria pour bénéficier d'une assistance médicale et humanitaire. Ce drame a ému toute la province d'Almeria. Mais pas un mot, un commentaire ou une seule réaction fuité depuis Alger. Et pourtant, c'est l'énième scène horrible qui se déroule près des côtes espagnoles après la mort d'une cinquantaine de migrants algériens durant ces deux dernières semaines, et le repêchage d'une femme enceinte de huit mois accompagnée par cinq de ses enfants. La diplomatie algérienne affiche un silence absurde, une indifférence méprisante face à cette tragédie. Ramtan la mamera si empressé de dénoncer les injustices infligées à de nombreuses victimes dans le monde, n'a pas pipé mot pour répondre à la détresse des enfants de son propre pays. Il n'a lancé aucun message d'apaisement, ni tendu une main à ses compatriotes désespérés au point de risquer leur vie et celle de leurs enfants pour fuir l'Algérie. La Mamra n'a même pas dépêché un consul ou des représentants de l'ambassade d'Algérie à Madrid pour aller à la rencontre de ses familles algériennes secourues par les gardes côtes espagnoles. Aucun diplomate algérien n'a fait le déplacement au sud de l'Espagne pour prendre des nouvelles de ses infortunés compatriotes, ou pour proposer de l'aide, à ses familles en détresse. La dignité de notre peuple s'étiole au vu et au sud du monde entier sans que cela n'émeuve Ramtan Lamamra ou ses plus proches collaborateurs au ministère des Affaires étrangères algériens. Pendant ce temps-là, le chef de la diplomatie algérienne joue à l'homme sensible sur Twitter en répondant à un enfant autiste américain qui rêve de devenir diplomate et de représenter son pays en Algérie. Dans une vidéo, Matthew, Hill, 11 ans, a adressé un message au personnel de l'ambassade des États-Unis à Alger, dans laquelle il a fait part de son ambition. Mon nom est Matthew. J'ai 11 ans et je suis autiste. Mon but est de devenir diplomate américain pour contribuer à bâtir la paix avec tous les pays et d'aider les moins chanceux qui vivent dans la pauvreté et la souffrance, a expliqué l'enfant américain. Cher Massieu, vraiment heureux de regarder votre vidéo. Je vous envoie mes salutations chaleureuses et mes encouragements. Vous avez un bel avenir devant vous et je peux dire avec confiance que vous deviendrez un diplomate habile. Suivez simplement votre rêve. Bienvenue en Algérie. Lui répond Ramtan Lamamra sur Twitter. C'est, naturellement, mignon, et touchant. Mais on aurait aimé que Lamamra réserve également une petite part de sa sensibilité aux enfants algériens qui risquent de mourir en Méditerranée sur des embarcations de fortune. L'on pensait que Ramtan Lamamra était un homme différent des autres dirigeants algériens médiocres, égoïstes et incompétents. Malheureusement. Il est finalement comme tous les autres caciques du régime, algérien, indifférent et insensible aux souffrances de son peuple. Quelle triste... Darmanin aux autorités algériennes, tant que vous ne reprenez pas vos compatriotes, on n'accepte pas vos compatriotes. Les autorités françaises ont une nouvelle fois haussé le ton contre les pays du Maghreb, notamment l'Algérie. Hier mercredi matin, le ministre de l'Intérieur français Gérard Darmanin a clairement assumé les sanctions françaises adoptées à l'encontre des trois pays du Maghreb, Algérie, Maroc et Tunisie, qui refusent de reprendre leurs ressortissants faisant l'objet de procédures d'expulsion depuis la France. Sur le plateau de BFM TV, Gérald Darmanin a indiqué mercredi matin que l'objectif de la réduction drastique du nombre de visas à destination de l'Algérie du Maroc et de la Tunisie, et de forcer ces trois pays du Maghreb à récupérer leurs ressortissants quand la France les expulse. On le fait parce qu'une partie des compatriotes algériens, marocains, tunisiens qui sont, sur le sol français ne sont plus acceptés par ces pays, soit parce que ce sont des personnes qui sont islamistes radicales, soit qu'ils sont délinquants ou clandestins. On leur dit tant que vous ne reprenez pas vos compatriotes, on n'accepte pas vos compatriotes, a résumé ainsi Darmanin. Ce dernier a révélé des chiffres démontrant, tout de même, que l'Algérie est le premier pays maghrébin, responsable du plus grand nombre de blocages des expulsions de migrants illégaux ou condamnés par la justice française pour divers crimes. En effet, sur cette 1731 obligation de quitter le territoire français, au QTF, délivré à des Algériens entre janvier et juillet dernier, 31 ont reçu un laissez passer consulaire, c'est-à-dire le feu vert de l'Algérie et 23 ont été exécutés. Soit un taux, d'exécution de 0,2%. Ce taux est de 2,4% au Maroc et 4% en Tunisie. C'est dire que c'est l'Algérie qui cause davantage problème à la France, à cause du refus obstiné du régime algérien à accepter le retour de ses propres ressortissants dans leur pays d'origine. « Il est évident que la situation actuelle est inacceptable, mais il faut voir les choses dans leur contexte, avec le Covid, on ne pouvait plus sortir de chez soi, il n'y avait plus d'avion, et il suffisait que la personne refuse de faire son test PCR pour ne pas partir », a expliqué ainsi Gérald Darmanin. Les pays ne veulent pas revenir à ce qu'il se passait avant le Covid, c'est pour ça qu'on hausse le ton », a-t-il encore souligné à ce propos. Signalons enfin que ces sanctions portant sur des réductions de délivrance, des visas Schengen ont suscité l'unanimité au sein de l'opinion publique française. Cette décision est soutenue par 87% des Français, selon un sondage de l'Institut CSA, réalisé pour CNews du 28 au 29 septembre auprès d'un échantillon national représentatif de 1000 personnes de 18 ans et plus, et publié ce 30 septembre. Quelques 12% des sondés estiment que la France a tort de durcir les conditions d'octroi des visas, et 1% préfèrent ne pas se... Diaspora algérienne au Maroc, vers un rapatriement imminent L'Algérie a décidé de rompre les relations diplomatiques avec le pays voisin, le Maroc, et ce, après un cumul et une longue patience face au dérapage et à l'ingérence du royaume. On s'est longuement posé des questions sur le sort des Algériens au Maroc suite à cette rupture entre les deux pays. Aujourd'hui, alors que le sujet des frontières est omniprésent et en l'occurrence, pas à cause de la crise sanitaire, un brin d'espoir se décèle. Abdeloua Abiyagoubi, député de l'émigration et membre de la Commission des Affaires étrangères à l'Assemblée Populaire Nationale, APN, s'est réuni au niveau du mal à propos de cette question. Il indique sur sa page Facebook officielle, « Nous avons abordé au cours de cette réunion le dossier principal relatif à la fermeture des frontières et les grandes difficultés qu'éprouve notre communauté à l'étranger à se déplacer ». Toujours selon ce dernier, le sujet de la situation de la diaspora algérienne au Maroc et la facilitation de son retour en Algérie a été abordé. Un entretien important avec les responsables du ministère des Affaires étrangères pour les Algériens établis au Maroc, mais pas que, car le cas d'un Algérien, bloqué en Indonésie a également été évoqué. Rappelons que les frontières terrestres étant déjà fermées depuis 1994, l'Algérie a décidé également de fermer son espace aérien aux avions marocains. Une décision prise le 22 septembre 2021 suite à la réunion du Haut Conseil de Sécurité présidée par le chef de l'État Abdelmajid Aboune. Cette succession de décisions radicales à l'égard du Royaume, vient appuyer la position de l'Algérie. Si cette dernière décision est toutefois transgressée, ça sera donc à l'armée algérienne d'intervenir puisque les avions marocains sont désormais classés hostiles.